Présenter euh, Web Radar qui est un outil de veille, d'écoute, euh, de monitoring des médias euh, tunisiens sur internet. Euh, la principale différence mal les autres outils qui euh, sont sur le marché euh, mondial euh, et tunisien, euh, Web Radar. Euh, se focalise sur le contenu par pays. Euh, donc, l'héné de la démo, c'est une démo qui concerne le contenu de Tonsi. La plupart des autres outils, même les outils généralistes qui ont Google Alert ou Alerti ou Alagiru, euh, ils ont de plein de sources. Ils ont mis les moteurs de recherche existants. Ils ont là les partout. Donc, euh, quand ils ont euh, pour avoir des outils généralistes, le problème qui se fait pour quelqu'un qui utilise ça très régulièrement, c'est que nous avons contenu. Le problème, c'est du noise. Un exemple. Par exemple une marque tunisienne de télécom, Orange. Quand quelqu'un a un outil pour faire de la veille Orange sur un outil international, il faut savoir que Orange est en France, ou ou Orange est en Angleterre, Orange est en Tunis, ou dans les la... boules de l'Ocran. Donc, il passerait beaucoup de temps jusqu'à ce qu'il y ait des choses qui ne sont pas mouches. Et finalement, dans le cas où il s'est passé, il s'est passé au temps. Donc, d'où l'intérêt de limiter la recherche par pays. Selon les sources de l'île d'Evika. L'île d'orange, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité que l'île d'un contenu qui parle d'orange, est-ce qu'il y a de l'île d'Evika ou de l'île d'autre, etc. Donc, sans plus tarder, je vous montre un petit peu l'outil Shnoofi comme fonctionnalité ou à quoi il ressemble. Donc, l'outil se présente sous, sous cette forme-là. Quand on rentre, c'est un ensemble de radars. Donc, Web Radar, c'est pour gérer des radars. Les radars, c'est qui Ça vous permet de surveiller un sujet moyen. Euh, à la différence des recherches classiques par mots clés euh, je vais prendre toujours l'exemple d'orange parce que c'est une marque connue orange c'est pas juste qu'il orange elle peut se trouver dans différents contextes orange voilà j'ai acheté une orange j'ai mangé une orange la marque orange donc il a besoin d'orange tunisie euh, de توصي توش على تلفوني مع أورانج حشتوها بالعربي بالفرنسية تكتب أورانج على فيسبوك تكتب أورانج يعني بالعربي بالهمزة بالشهمزة بال الواو بالشواو، donc tous ces ces mots clés là بالنسبة لي هو ساهم بشوت مش في قعد يضايع وقته بالحاجة بالحاجة كل واحد يعمل لها الغشش بتاعها ولا أنا ليش بتاعها مذا به عنده إشكارة فيها دي موكلة plusieurs mots clés كل شيء، donc pour nous c'est ça le radar un radar c'est un ensemble de mots clés et typiquement quand je cherche par exemple orange sur le moteur de recherche le système va me proposer déjà plusieurs propositions donc par exemple il me propose orange France ou orange Tunisie il va qu'un air orange Tunisie ce n'est pas la recherche orange espace Tunisie qui est concernée euh, bon malheureusement j'ai pris le mauvais exemple mais je vais prendre le bon exemple orange et voilà ce qui est surveillé par ce radar là ce sont sept mots clés mais c'est les différentes orthographes de Orange Tunisie en anglais, en anglais, etc et là le radar il va me chercher dans les différentes langues dans les différentes orthographes le contenu tunisien il orange par exemple il y a une heure un article, le magazine, le Tounsi, à Tunisie, Orange Tounsi, tomate de monde a live box, etc. Et là, on a une liste classique qui met les moteurs de recherche, etc. Ce qui est intéressant, c'est que les sources, les pages de Gibbon, c'est des sources Twins. Moi, je suis Gibbon, les sites français ou les sites américains, ou Et c'est aussi, ce qui est intéressant, c'est que le contenu est. Euh, Créé par défaut par ordre chronologique. Donc le plus récent dit Donc, ça c'est normal, c'est le contexte alvé. Alvey. Euh, mais on a plein de filtres. Euh, D'abord, on peut euh, filtrer selon le type de médias, les charges de films à Donc on a les news, Facebook, les blogs, Twitter, les sites institutionnels, etc. Plein d'autres euh, filtres. On a même euh, des filtres beaucoup plus affinés. Donc on peut lui dire par exemple, je veux uniquement le contenu français ou alors arabe. Euh, ou ouais, elle je peux lui dire, je veux uniquement les articles liés politique, les de orange. Ou la, euh, Je peux lui dire, je veux uniquement les articles orange et les Jeeps par exemple tunisienne. Et là le système va reconnaître les tunisiennes. Ce n'est pas le mot tunisiana barca qui est concerné. C'est tunisiana, par arabe les différentes orthographes. Et c'est uridu aussi, ou l'est-ce Donc, je vais vous le contenu. Il est tunisiana. Bon, l'écran se rire malheureusement. Donc, j'ai du mal à scroller. Voilà. Donc là, j'ai les 485 articles qui parlent d'orange, selon les orthographes. Elle lit, de aussi tunisienne. Je peux lui dire aussi, j'ai pas besoin de tout. uniquement Donc je réduis encore. Donc j'ai 10 articles. Donc quel type d'article Bon, Anne, a Tunisia Sat, Fora. Ou c'est vrai, il y tout à l'heure, yusra. Je vais vous montrer tout à l'heure l'essentiel de la matière et du contenu du trafic. Mais ou le Facebook, avec une exception c'est le premier site tunisien en termes de trafic. Le premier, le deuxième, le cinquième, c'est le premier. La quantité de gens qui vont sur Tunisia Sat et la quantité de matière qui y circule est de loin la plus grosse source d'information tunisienne. Donc ce n'est pas un site à ignorer, au contraire c'est un site à surveiller de très près. La preuve, la recherche orange à Orange, j'allais faire le critère interne, sinon il y a des pages Facebook, qui y la page Orange Tunisie, etc. Une autre page. Ça c'est une page fait à 7000 fans, ça c'est une autre page fait à 700 000 fans. Euh, D'autres filtres de recherche encore, si on peut, si on veut encore affiner, on peut essayer d'exclure un mot, le malandraou, je lis orange, tout ce qui est, je dis n'importe quoi, Tunis, manhabouch. Donc je peux exclure, exclure des termes. Je peux aussi euh, filtrer, euh, faire des combinaisons de filtres. Donc, je prends le Facebook et les blogs. Donc combiner plusieurs filtres. Mais je peux des combinaisons de Arabe ou « anglais »,« ou français » ou « anglais »,« sport »,« politique » et « technologie », etc. Il y a plein, bien sûr plein d'autres filtres qui, pour compléter cette, toute cette recherche. Ça, c'est euh, l'outil de base qui permet d'accéder à ce qu'il y a comme euh, contenu et de filtrer selon le besoin. L'outil qui est intéressant. C'est l'analyse. Maintenant, on a plein de contenu. Euh, parfois, il y a tellement de contenu, on ne peut pas tout lire. Ou alors, on n'a pas le temps de tout lire. Ou alors, on n'a pas tout simplement envie de tout lire. Donc, ce qu'on fait dans ce genre de situation, c'est qu'on essaye de compresser le contenu. ça Condenser et le rendre visuellement accessible. Puis, bar barça texte, ou Barsha scroll, ou barça load more, ou barça suivant, un suivant, un suivant nous proposons ce qu'on appelle les Insights. Donc, je vais l'orange, Tunisie. Sans les filtres, j'enlève les filtres. Donc, les 7000 résultats. Je vais les visualiser avec les, le bouton Insights. Le bouton Insights va euh, instantanément prendre ces 7000 articles et les analyser à notre place et nous dire que ce que ça représente. Donc là, il a fait l'analyse sur un mois, par défaut, je peux changer la période pour sur un an, pour analyser la période Akbar Shwaya. Et la première, le premier type d'analyse, c'est la répartition du volume de mentions sur le temps. « Qu'est-ce le sujet ?» jour par jour. Donc voici sur un an, « qu'est-ce que tu as euh, donc il y a toujours de la matière avec de temps en temps quelques pics qui sortent de la normale. Euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que le système détecte automatiquement les pics les plus importants. Il a l'air noir, 1, 2, 3, 4, 5, et il explique, Donc, par exemple, le pic numéro 1, le 1er mars 2013, Orange Tunisie soutient les TN Web Days. Donc ça, c'était l'événement le plus évoqué, Nharedhab. Euh, un autre exemple, euh, Orange Tunisie le 2. C'était le 8 avril 2013. Orange lance la nouvelle version du portail dédié au développement mobile. Donc ça, on a un clin d'œil. Il faut que le mouvement l'ait à Orange. Période moyenne. Ensuite, deuxième analyse. Ce qui est intéressant, euh, ou voilà, ce qu'on cherche à avoir en général, c'est que la marque avait, elle a touché le public. Les mentions de cette marque, ma Donc, premier indice, c'est les pages vues. Donc, il y a eu 4697 mentions collectées par Webradar qui parlent d'Orange, puis Tunis. Ils ont généré 40 millions de pages vues. Ça, c'est la somme de toutes les pages qui ont été. de tout le trafic qu'ont généré les 4600 articles. Les 40, 000, 40 millions, où est-ce que les gens ont lu, voilà, ont vu quelque chose qui concerne Orange 37 millions, j'ai eu des médias sociaux. 37 sur 40, c'est pratiquement 95%. Et 3 millions, j'ai une des articles publiés sur la, la, la presse en ligne, les journaux électroniques. Quelqu'un pas Orange. Ce pas toujours le cas. Enfin, il y a des sujets qui sont plus présent voilà, qui touche plus les gens à travers les journaux en ligne. Euh, les gens qui ont vu du contenu fi Orange, soit ou soit ils ont interagi avec l'information. Donc l'année, on essaye de mesurer l'impact de ces interactions, voilà, le volume de ces interactions. Haja, les gens ont cliqué sur like. Donc il y a 25 000 likes au total ça ne veut pas forcément dire que les gens aiment orange ça peut être un article qui critique un des produits d'orange ou l' ou ça peut être tout simplement neutre femmeb de faire orange mais le centre du sujet ou ou l'événement avec le lecteur mais on voit que l'essentiel des likes du contenu fait les médias sociaux et très peu assez peu dans les journaux en ligne ça a aussi généré beaucoup de commentaires, 30 000 commentaires sur les médias sociaux. Ça a généré 13 000 partages. Nous avons 25 000 likes, 30 000 commentaires, 13 000 partages. Ça vous donne une idée, euh, surtout quand vous comparez deux marques, de... Je euh, des engagement par rapport à la marque. On va le faire tout de suite d'ailleurs, ça, ça peut être un exercice intéressant. Je vais comparer Orange avec une autre marque du même secteur, tunisienne je vais voir côte à côte je les stats terrain pour avoir un aperçu je peux je un donc c'est en train de charger Voilà. donc je vais avoir déjà deux courbes de mention c'est grosso modo similaire en termes de volume un petit avantage pour Tunisiana euh, je descends un peu, je vois les stats. Malgré les femmes axer à la tunisiane, en nombre de pages vues, Orange 40 millions, 26 millions, filles tunisiennes. Euh, par contre, tunisienne a présente les journaux en ligne. Euh, en termes de likes, c'est un petit avantage pour Orange. En termes de commentaires, largement Orange est devant. Alors, comment interpréter les résultats c'est le travail de, de l'équipe digitale, de l'équipe de communication, etc., d'interpréter, de rentrer les, les chiffres détaillés pour comprendre les commentaires, c'était des commentaires à quel sujet, etc. a fait un aperçu général. En termes de partage, par contre, Tunisiana est devant, 18 000 partages par rapport à 13 000. En termes de tweets, euh, Tunisiana elle est un petit peu plus avantagée. Je passe à une autre analyse. Tout ça, c'est une analyse instantanée du système. Nous avons juste Orange ». Nous Insights ». L'analyse d'après, c'est euh, analyse du contenu. Nous avons le contenu « Orange ». Essentiellement, Facebook à plus de 50%. Ensuite, mais les sites de news à 20% et Twitter 23%. Très peu, mais les sites institutionnels, les blogs, etc., c'est négligeable en termes de volume de contenu. Et Bangalore et Takaal à Orange, essentiellement l'arbi, mais à quasi égalité avec le français, 56% Arbi et 42% en français. Un petit peu en anglais. Il y a quand même 1,4% en anglais. Ensuite, qui à Orange. Qui parle de la marque le plus sur une année? Qui a le plus parlé d'Orange? Bien sûr, on trouve la page, une des pages euh, Facebook d'Orange, ça c'est la page Shai My Foot. C'est une page gérée par Orange. C'est la page Foot d'Orange. Voilà. C'est la plus active en termes de production du contenu qui mentionne Orange. Ensuite, le compte Twitter Tunisie Apps, je crois que c'est un compte qui publie les annonces de recrutement. Ensuite, la page Facebook officielle d'Orange, le compte Twitter d'Orange, tout ça c'est normal. On les journaux en ligne Capitaliste, Techiano, Saber News, la page Facebook Tunisie Travail, donc encore l'emploi. On d'autres journaux électroniques. Donc présence institutionnelle forte là même, le four Orange, elle communique, elle est active. On a les journaux en ligne, ils reprennent du contenu à l Orange. On n'a pas encore trouvé de page fan. liste, je vois en orangé.